Alors il a détecté un booster, mais... Ah Là ça a marché. Ah, mais t'es qui C'est moi bah, euh, Moi je suis moi, mais toi là t'es qui Non je veux dire, toi t'es moi, et moi je suis toi, enfin... Euh, mais, mais moi je suis toi là, mais, mais, mais du futur. Ah oh, non, d'ailleurs ça a marché, c'est génial. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici. Euh, c'est logique. Bah tout le monde roule Tesla, c'est la neuf du président, hein, et, euh, on est dominé par des chats et tout le pôle nord qui a fondu. Ah ouais, Covid-19 dans tout ça Allez nous on en est déjà au 59, le 19, ça fait un moment que c'est fini. Hein. Cette blague a trop été faite hein Et donc t'es là pour.. Ah oui, en fait Tiens, c'est que tu le cherchais, enfin c'est que. Euh, je le cherchais, enfin, je me comprends, tiens. Ah bah ben, c'est gentil, ça, un... merci. Et joyeux septembre, hein. <rire> On et dit plus joyeux. Noël. Non, non. Ça, ça, ça on dit plus, Non, non, non. non. On plus. Alors dans le futur on nous donne bataille de légende, la vengeance du héros et bien on va voir si on va avoir de la chance sur cette ouverture Parce que mine de rien faut choper quand même de la carte rare, hein. de la bonne petite carte là, de la bonne carte qui fait plaisir Allez hop, on, lance, on lure ses entrailles, oui ça peut être gore nos vidéos, ça peut être gore, ça peut être gore Et hop on commence avec une petite ultra, les saints résurrecteurs. puis nous avons le symbole de l'amitié hein, Parce que c'est important d'avoir des amis un poissonneur Eurovision au-delà de la vie. Et nous avons numéro 93, Kaiser Utopie, en secret. Voilà, bah c'est une ouverture assez sympathique. Hein. On a quelques trucs qui sont jolis. Mais bon, dans l'ensemble, euh, on n'a toujours pas eu de petits couribos. C'est dommage, c'est dommage. Comme quoi, dans le futur, il n'y a pas que des bons trucs. Ouais, tu viens, hein, avec le temps, tu t'y feras. Je sais que pas, un chapeau pratique, mais c'est comme ça qu'on s'habille dans le futur. Moi, avec le ouais. temps, tu t'y feras. Oui, mais bon. Tant que je serai le personnage principal dans cette émission, toi, tu ne seras que le second.